Eh bien, nous revoilà cette deuxième partie avec notre invité, notre rayon de soleil qui brille sur la Guadeloupe depuis tantôt, tantôt, tantôt, tantôt et dans nos studios. C'est pour cela que mes est joyeux, l'équipe est nous content, nous content parce que voilà, on, on sait que c'est quelqu'un qui nous apporte. Quand euh, rare froid en cagade de la télévision, je ne la vois pas souvent en télévision, mais je là en content tout bonnement. C'est comme si Noël avant l'heure. C'est vrai. C'est vraiment dithyrambique. Oui, non. Mais que j'accepte. Nous, nous, nous, nous, nous, nous. Si vous voyez qu'il y a dithyrambiqué. Non, je plaisante. Vous connaissez. Vous savez, l'émission, L'émission, c'est nous. C'est vous. Alors, permettez que je vous rappelle notre replay. Si vous nous prenez en cours et que vous vous dites « mais j'ai raté l'émission avec Gertie, C'est vrai, il a... Je elle me est... sens Gerti Archimède. Mais elle est, est présente, hein. ils ne <rire> savent pas l'idée, hein. parce que moi je, je pense que nos défauts sont toujours là, hein. ils ne partent pas vraiment. Donc euh, cette pièce euh, dont euh, euh, il est question de Gerti Archimède, l'ami du peuple, hein. vous verrez ça sur euh, l'affiche et la pancarte, euh, scénarisée, c'est ça scénarisée. Mise en scène. Hein. Mise en scène par... Euh, Eliane, Konselle, El, El, Eliane Arnel Conseil, Noa Papaye, non, Marie. Et euh, voilà, elle vous attend donc ce mercredi 8 mars, à partir de depuis 20h, mais venez 20 20 avant, venez avant quand même au ciné-théâtre du Lamentin pour pouvoir échanger avec ceux qui viendront voir la pièce. J'aime bien faire ça, moi, aller au théâtre. Peu, ah oui, parce que je crois que c'est les erreurs sur bon, bon train, les oui. gens ne cessent de réserver. Donc. Euh, N'hésitez pas. Hein. Il faut y aller pour, pour, <rire> pour avoir une bonne place. Parce que des fois, on se dit, on a le temps. Le cinénaire a de la place. Et puis là, il veut Mais ben Je voulais m'asseoir par là. Je voulais. Mmh. Mais non, il faut y aller tôt pour vous asseoir à votre aise. Et pour être bien, pour bien voir. Est-ce qu'ils auront le droit de faire des photos de vous tout non. Ça? non. Alors, vous savez qu'il faudra garder les portables dans le sac. Maintenant. Et, et puis, ne pas oublier de et, les rallumer à la fin. Et de les rallumer à la fin pour ah. voir euh, si vous avez une urgence quand même. Hein? <rire> mais en tout cas, hein, pas de photos. sur euh, Vaut mieux, dire oui. Pour mon papa, c'est dit, éteignez le portable s'il vous plaît, ça pas de photo. Pas de photos, ça perturbe les comédies. Voilà, ça perturbe et puis le flash aussi, ça peut déranger si vous filmez pour. Euh, et pour puis promener, le droit ben. à l'image. Et le doigt à l'image. Mmh. Donc, euh, vos tickets, allez-y, cherchez-les, allez chercher vos tickets. Déjà en vente aussi les du Lamentin. Et on peut réserver au, au 0690 53, 53 26 74. 74. Si on habite loin du Lamantin. Loin la du Donc, est-ce que, euh, une autre question qu'on pose souvent quand on va au théâtre, est-ce qu'on pourra acheter sur place Oui, absolument. D'accord, il y aura un guichet ouvert. Oui, parce que même pour les pourra payer euh, sur place. Bon, j'ai un invité, je vais emmener quelqu'un, je ne sais pas s'il si me dira oui, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très très pris par son travail, mais je vais essayer de voir. Si Il me fait comme ça. Ah. Non, on ira Murphy. Nous caillons au théâtre, t'inquiète. On ira au théâtre parce que Eliane est venu nous inviter personnellement ici. Nous ne lui ferons pas l'affront de ne pas y aller. N'est-ce pas? Bon esprit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur le projet lui-même Eh bien, de toute façon, cette pièce, je pense qu'elle doit continuer à tourner, parce que mmh. c'est vrai que nous avons joué dans plusieurs salles déjà, mmh. et a connu un vif succès. Les gens nous redemandent à la voir. Mmh. D'ailleurs, il y a des gens qui, qui, qui l'ont vu trois ou quatre fois, <rire> qui reviennent à chaque fois. Ouais. Parce qu'une pièce... Il y a toujours euh, un petit plus. Mmh. Et cette fois-ci, il y a un plus. Je ne dirais pas quoi. Les gens qui l'ont déjà vu, il y a un peu, eh bien, de, bien a, a un peu de changement, mmh. euh, toujours on va vers mmh. l'amélioration. Mmh. Donc, euh, notre projet enfin, essentiel, c'est pouvoir aller la jouer mmh. en France métropolitaine, mm -hmm. parce qu'il y a une rue dans le 12e arrondissement qui porte le nom de Gertie archimède Alors les gens disent j'habite euh, rue Gertie archimède mm -hmm. première avocat, première, mais mm -hmm. ils sont combat, ils ne le, ne le, ils ne le connaissent, connaissent pas. pas. Donc voilà. nos compatriotes qui sont là-bas, et même, euh, puisque le président même avait dit, lorsqu'on avait commencé à déboulonner les, les, les personnages mm -hmm. historiques nous, <rire> qui sont trop très controversés, mm -hmm. il a dit qu'il serait temps qu'on connaisse l'histoire des, des héros de, des départements d'Outre-mer. On parle beaucoup de solitude, c'est vrai. Sur elle, on n'a que quatre, quatre, quatre lignes. Mm. Et Charles en a fait un, tout un roman. Oui. Mais elle symbolise la lutte de toutes les femmes. D'ailleurs, elle est mentionnée dans la pièce. Mais Gertie Archimède a vraiment, vraiment hésité. Elle a fait mm. beaucoup pour la Guadeloupe. Oui. Et pas que pour les femmes, pour tout le monde. Donc, euh, c'est pourquoi il faut que nous connaissions notre histoire. Que ne dire, voilà, il y a eu telle personne, telle personne. Oui. C'est pourquoi je redis, emmenez vos enfants. Oui, il faut qu'ils sachent qu'ils ont une histoire avec des gens qui peuvent euh, citer et prendre comme modèle. Donc nous avons donc ce, ce projet. On veut on continuer à la faire tourner euh, oui. en Guadeloupe. Pourquoi nous, nous avons joué à Bastère deux fois à l'auditorium. Mais pourquoi ne pas la faire entrer à l'archipel oui, Elle oui. est sous le boulevard du... Oui. Elle a été maire. Donc euh, nous sommes pour parler, on va voir, parce que cette pièce mérite. Mais oui, mérite mais son pour, par, pour parler, euh, <rire> c'est une évidence, moi je pense. Nous sommes allés au MAC, déjà pour clôturer la légende ben. Archimède. Euh, nous, nous espérons entamer une tournée euh, en Martinique, mmh. euh, en Guyane et surtout en France mmh. avec mmh. l'aide des institutions culturelles. Oui. Enfin, ben oui, hein, la région cap-excellence, ouais. je crois que. Mais c'est notre mmh. Gertie appartient à la Guadeloupe. C'est ça. C'est notre patrimoine. Hein. Voilà, elle fait partie Bien, oui. du patrimoine culturel mm -hmm. de la Guadeloupe. Donc il faut que les, les décideurs entendent ça. Mm -hmm. Parce que nous avons eu des difficultés pour monter la pièce. Wow. Et nous avons eu des sponsors vraiment mm -hmm. intéressants. Je ne peux pas ne, peux, ne, peux pas, ne pas citer M. Euh, Joseph Mouéza. M. Mm -hmm. euh, Abaster. Pavras, je crois, Pavras. M... Le nom m'échappe. Mais il est ah, juste à côté de notre voisin. Ce sont hein, des hein, gens. Hein. Oui, ce sont mmh. des gens qui font pour la Guadeloupe, et grâce à eux, mmh. nous avons eu euh, euh, le budget pour remonter monter la pièce. Après, la région l'a acheté mm -hmm. pour clôturer la légère Archimède. Mm -hmm. l Excellence l'a acheté mm -hmm. dernièrement à Sonis, où nous avons eu un standing ovation de, de tout le public qui s'est levé comme mm -hmm. un seul homme. Mm -hmm. Et on nous mm -hmm. a dit non, il faut que vous continuez à, à, à jouer cette pièce pour que la Guadeloupe entière connaisse un peu euh, l'action de, mm -hmm. de, de, de, de Gertie Archimède. Tout à fait, moi je suis voilà. d'accord. Donc c'est ça comme -hmm. projet. Donc nous sommes, la pièce est là. Mm -hmm. euh, du moment que la salle peut nous recevoir, parce peut pas la jouer n'importe où, euh, parce que c'est une pièce. Euh, il faut vous dire que moi j'ai beaucoup travaillé avec Harry euh, Cancel, de, de, je, je faisais partie de la troupe Parolex Varou. Mm -hmm. Et euh, notre manière de travailler, bon bah euh, la lumière a une grande place, c'est pas pour faire joli, c'est comme des personnages, etc. Mm -hmm. Donc euh, voilà. <rire> est-ce qu'on est est est qu peut parler de votre équipe enfin, alors euh, mon euh, équipe oui. je ne suis pas solide effectivement déjà l'association Écrire et dire mm -hmm. dont la présidente c'est madame Andrea Pelmont, mm -hmm. euh, nous soutient c'est elle qui présente la pièce mm -hmm. et puis avec moi toute une équipe je voudrais citer Aline Mugerin mm -hmm. qu'on connaît déjà Gabriel Mugerin oui. euh, Marie-Laure Mouda mm -hmm. qui joue euh, Gerti euh, plus jeune, plus jeune. Euh, nous avons aussi euh, Sarah Rinaldo euh, Ruth euh, terrine euh, Gladissiard, mm -hmm. Olga, le nom m'échappe, euh, Madlon, voilà, mm -hmm. Didier, Père Jean Fléchaud, nous avons aussi euh, notre chanteuse Nadia Aélie, est-ce que j'ai cité tout le monde euh, Eh bien, nous avons aussi nos récits sur le plateau, enfin mm -hmm. nous, c nous sommes toute une équipe, mm -hmm. et euh, notre... Mais de toute façon, de, euh, faire, tourner cette de pièce. faire tourner, et puis oui. euh, l'équipe voilà. euh, qui entendra cette émission, qui regardera cette émission. Et puis, j'oublie quelqu'un mm -hmm. de très important, Véronique euh, kéry mm -hmm. qui s'occupe de la communication de manière que très, bah, euh, vraiment très, très, vraiment très, mm -hmm. efficace. Ah, c'est une personne adorable, oui. ah, vraiment. <rire> merci hein, d'avoir cité quelque peu votre équipe, parce que c'est important, hein, sans, sans cette famille autour de vous. Ah. Oui. Vous n'auriez pas été euh, là, vous auriez essoufflé, et tandis que là, vous avez pu euh, oui. déléguer. Je ne veux pas oui. oublier les sur de plateau, ils sont très oui. utiles. C'est Michael Souliman, c'est Ulrich mm -hmm. euh, Harry, euh, Charlie B. Harry. Mais vous, vous au moins, nom. vous connaissez, oui. vous dites les noms, mais il y en a qui arrivent et qui disent « je ne veux pas les citer pour ne pas en oublier », mais vous les dites. Non, oh non, il faut les citer parce qu'ils voilà. sont autour de la pièce. Et puis j'aime citer aussi Madame mmh. lucie Julia. Mmh. Qui, sans elle je n'aurais pas pu. Et les gens qui m'ont aidé aussi, Mona Cados qui mmh. a bien connu Gerti, qui ouais. ont donné leur témoignage. Et comment la Mona Kado, ça va, Mona Cados, ça va Ça, ça va. va, ça va, aux dernières nouvelles, ça ouais. va. Très bien. Eh bien, vous lui transmettrez nos salutations hein, quand vous la verrez. Et de toute façon, peut-être que si je, je viens, pas peut-être, enfin, pas dit peut-être, hein, parce que c'est juste à côté, j'ai qu'une ouïe à traverser pour, pour être là. Donc, je peut-être qu'elle sera à la pièce, hein, je ne sais pas. Si elle entend cette émission, elle saura que nous serions heureuses. Nous, les femmes de Guadeloupe, là, qui. Parce que j'ai une petite association, justement. Il va falloir un jour que nous puissions prendre un rendez-vous pour que vous puissiez venir mm -hmm. et parler. Bon, c'est d'abord me ferez votre devis, bien évidemment, pour savoir le temps que vous allez nous. nous... Ce n'est pas l'essentiel. Voilà. Ah non, mais moi j'aime bien, hein, j'aime bien le, le dire parce qu'une une certain monde là qui regarde nous la constamment, qui a dit ça aussi hein, pendant qu'on est là, quand vous demandez quelque chose, même si on vous dit que ce n'est pas essentiel, demandez quand même. Ça veut dire bye, ici si, du nommer, merci si, ou que ça veut dire merci. Si. Absolument. C'est l'instar de GRT qui donnait voilà. généreusement mm, mm, qui ne prenait pas. Voilà, en donc, tant que personnage pour Donc mais, la bié-séance <rire> voudrait quand même qu'on te dise est-ce que tu peux je pourrais donner temps ou alors ça. Oui. Voilà. C'est vrai. Ça ça c'est Mais c'est à nous de dire et voilà, c'est à la personne c'est sa contribution euh, voilà, la personne dit ah ben non merci eh ben ça conserve il dit non merci voilà et nous allons quand même continuer sur cette affaire de, euh, de cette pièce de théâtre où il est question du de la vie de Gertie Archimède Murphy ne nous laisse pas déborder parce qu'on ne pourra pas faire encore de ben, nous nous avons encore un petit peu de rallonge je lui demande parce que des fois il regarde l'émission dans son studio tout en travaillant et vous regardez avec plaisir et ça déborde et ça déborde alors le numéro de téléphone on va le rappeler parce qu'il est important pour nous d'aller voir cette pièce et pour réserver il faudra téléphoner au 06 90 53 26 74 ou aller sur place ou aller sur place et ils sont déjà en vente au Ciné -théâtre. De Tout de banc. suite, aujourd'hui, si vous entendez cela là maintenant et que vous êtes à côté, vous avez envie d'y aller il ne faut pas tarder voilà. parce que les érations vont bon train. Je vous assure ouais. que beaucoup de gens veulent voir euh, cette pièce. Mais il va falloir que vous la refassiez parce que je suis sûr qu'il y aura euh, une deuxième tournée. Hein, des gens oui, qui voudront venir. Bon. Euh... Eh, c'est ouais. notre histoire. Ah, ouais, ouais. Cette femme le mérite. Ah, oui. Elle le mérite. À mon allô, mon lui fait honneur parce mmh. qu'il y a le buste sous la place. Oui. Et je crois qu'ils avaient une manifestation. Enfin, ils auront. Mmh. Vraiment, c'est une femme. Euh, elle n'a pas beaucoup.. Euh, euh, vécu à Mournalo parce qu'elle avait des missions et puis voilà, mais elle n'a pas oublié ce, ses ouais. origines en combattant. Est-ce que vous avez comment dirais-je le, le, cette, cette, cet amour que vous avez, cette passion que vous avez, ça a été déclenché par quoi Par son combat ou il y a eu quelque chose qui a fait tilt chez de vous, moi -même. vous De moi-même. De moi-même je suis quand même, je ne suis pas une féministe hein, mm -hmm. hein, dure moi, ma pure et dure mais mm -hmm. Euh, je dis souvent que quand je vois, on a parlé tout à l'heure de femmes euh, battues, mm -hmm. et quand je vois euh, le comportement de certains hommes envers les femmes, je me dis, mais enfin, euh, Dieu n'a pas créé la mm -hmm. femme, ni avec euh, une partie du cerveau, pour mm -hmm. que la femme domine l'homme. Oui. Il n'a pas créé avec un zoteil pour, mm -hmm. pour l'empiler. Ma femme, mm -hmm. il crée avant, à côté. Mm -hmm. L'homme et la femme sont complémentaires. complémentaires. La femme est l'égale de l'homme. Mm -hmm. euh, voilà, l'égale de l'homme. Oui. Mais chacun a son domaine, son il domaine. A, y a même deux livres qui en parlent, l'homme vient de Mars et la femme vient de Vénus nous mm -hmm. ne fonctionnons pas de la même manière, la femme s'attache aux détails. Au détail. et si on veut que, que l'homme retienne quelque chose, oui. il faut en parler à son épouse eh, oui, nous oui, pouvons oui. faire plusieurs choses à la fois, eh, oui. vraiment plusieurs choses à la fois et je vais donner cette anecdote, alors j'étais à un séminaire, une fois c'était un prêtre qui, qui donc, animait ce séminaire il a pris cet exemple, il y avait les hommes, c'est un homme un prêtre il a dit bon, on prend un exemple, dans la voiture, une femme conduit, il y a les enfants derrière elle va prendre de Bible, donner à l'autre, tais-toi, elle, elle perd son chemin, oui. elle va regarder la carte, en même temps, elle fera ceci, cela, etc. Bon, si c'est un homme, il pète Chiméa, il dit, « Tout le monde perd à présent !» Il a la radio, là, oui. et dire, qui fait... c'est le prêtre qui avait donné... <rires> Et la femme est capable de faire plusieurs choses plusieurs à la fois choses. et sans oublier, oui. en général. Donc euh, voilà, mesdames, vous êtes des, des êtres vraiment exceptionnels. Hein. Il y a pas beaucoup pas, de... Vos maris vous le disent. Hein. Non, mais il y a beaucoup de, de Gertie Archimède ici à Guadeloupe. Quand même, nous les saluons, nous les moi, c'était. Mais il y en a beaucoup qui ont ce caractère Alors, et qui garde, font garde des choses... que je pas par pas, exemple. <rire> et puis, il euh, euh, y a des femmes qui, qui sont à force à force. <rire> qui ont perdu de, de leur euh, superbe par rapport au fait qu'il fallait s'écraser pour un poste, il fallait se taire pour X ça raisons. Continue. Et euh, voilà, ça continue. Il y a des femmes ah. qui se taisent, qui ne disent rien, qui disent « Bon, ben écoute, euh, vaut mieux ça qu'il y a un petit connier, mais il faut qu'on arrête dans le petit connier. Il faut qu'on continue à foncer aux côtés de nos époux et que nos époux nous accompagnent également. Parce que c'est trop facile de se taire. » Et pour l'homme de vouloir soulever ta joue pour voir si c'était un garçon, ou si c'était une fille. Donc il va falloir que ça cesse. Bon maintenant c'est le contraire. Mmh. On ne sait pas mmh. si c'est une fille. Bon, moi quand je vois un garçon mmh. avec des pompons, là, coiffé, mmh. avec des anneaux partout ben, je l'appelle, je, je dis mademoiselle, et si je me suis trompée, je m'excuse pas, je, je dis, mais attends, si tu t'es... Ouais. Mais enfin, c'est la mode, ça sent bien comme ça. C'est la mode. On essaie, mais il faut qu'ils qu comprennent mm -hmm. que les choses ont changé. Eh oui. Et, oui. et avec la théorie du genre, eh. les choses s'aggravent. Ça, oui. ça on... ça, <rit> ça, s'aggravent encore pi, plus, parce qu'on te dit qu'il ne faut même pas dire il, il ne faut pas dire elle, il faut dire yel, Ozo ayevis. Enfin bon. Yel. Alors, Yel, tu me disais qu'il gaste combien deux minutes non, on ne peut pas dire il moi je ne dirai jamais elle Dieu a créé la femme mm -hmm. femme et l'homme, homme et bien nous allons euh, euh, terminer sur ces beaux mots, je vous laisse conclure ce beau moment que nous avons passé ensemble alors euh, vous avez la parole Mais voilà Gertie Archimède cette figure vraiment quand on a de la Guadeloupe, elle a tant fait pour nous les femmes femmes, je vous en prie venez voir son histoire son combat pour que nous soyons celles que nous sommes aujourd'hui. Et les hommes, venez voir, parce que vous, vous apprendrez aussi qu'en tant que parlementaire, on lui doit beaucoup, avec Rosan Girard, à Médé en enfin, je ne vais pas en dire trop, la pièce, si vous venez la voir, vous allez tout apprendre sur l'histoire de Gertie Archimède, qui euh, a rejoint les communistes parce que ils étaient plus proches de ses convictions, mais c'était une croyante, une femme une croyante. Chaque fois qu'elle allait en France à l'Assemblée Nationale, elle le dit qu'elle passait dans les cathédrales. D'ailleurs, elle avait une sœur religieuse. Voilà, donc... Euh, Emmenez vos enfants, emmenez vos, vos mères, vos grands-mères, vos grands-pères, enfin tout le monde, mm. parce que c'est notre histoire. Merci beaucoup Eliane, Arnel, Cancel. Nous serons avec vous dans cette pièce et euh, eux-mêmes de l'autre côté d'ici, nous en font, euh, vous, en fait la, vous en font la promesse. Hein. Pas même, ça un plein, un plein plein en anglais en à tout ça. En tous les cas, je vous embrasse. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je vous embrasse vous qui nous regardez. Et puis, ne vous inquiétez pas si vous avez raté. Allez sur notre site www.etv.gp. Www voilà. On y va, merci. À bientôt, Hélène.